Bonjour, on m'appelle Jean-Pierre Escoffier et je travaille depuis assez longtemps à Rennes. Je voudrais donner aujourd'hui quelques points de repère dans l'histoire de la représentation en perspective centrale. Je commence par Lascaux 1, une grotte pleine d'humidité que j'ai eu la chance de visiter dans les années 1950. On peut y voir des animaux peints sur les parois avec des effets de perspective dans la représentation des pattes qui sont au second plan. Vous voyez qu'elles sont peintes en blanc et que leurs contours ne se raccordent pas vraiment au corps. Vous savez que l'annonciation... Et ce moment où l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle va être mère, cette scène est le sujet de très nombreuses peintures dans des dispositifs qui permettent de voir la mise en perspective comme la présence d'un carrelage. Alors Giotto n'utilise pas la perspective centrale dans la chapelle des d'Escromini, qui est un des plus beaux endroits où on puisse voir de la peinture au monde. Les... La Vierge Marie et l'ange Gabriel sont au fond de l'église chacun d'un côté et les maisons dans lesquelles ils sont sont représentées en perspective cavalière. Lorenzetti, il a un carrelage avec un point de fuite qui est quelque part, mais par contre, le reste de son tableau, la colonne, la voûte, ne sont pas représentés en perspective. Le premier tableau peint en perspective, c'est, croit-on, celui de Masaccio, vers 1425-28, à Santa Maria Novella, à Florence. Il aurait été aidé, Masaccio, par Brunelleschi, l'architecte du Dôme de Florence, pour euh, faire son tableau, mais quand on regarde bien la perspective, on s'aperçoit que les dimensions des personnages sont un peu critiquables. Juste après, en 1435, Alberti, qui est un des grands personnages du 15e siècle, explique comment peindre en perspective. Alors il faut faire deux vues, une à gauche où il y a l'œil du peintre, le, le plan du tableau et le carrelage qui est à terre et vue de profil. On trace les droites qui sont indiquées, il y a des intersections avec le plan du tableau, on les reporte dans une vue de face où le P c'est la projection de l'œil du peintre. Et Alberti dit bien qu'on pourrait tracer une droite de contrôle, la diagonale du carrelage. Alors... Immédiatement après, il y a de très très belles annonciations, comme celle de Fra Angelico, quand vous allez au musée San Marco, vous montez l'escalier, elle vous fout droit au tournant de l'escalier. C'est absolument magnifique. Vous en avez une autre de Domenico Veneziano qui est d'une luminosité parfaite. Le point de fuite est quelque part dans le verrou de la porte. En 1470, la perspective permet aux peintres de nouvelles subtilités. Vous avez Piero della Francesca qui peint un polyptique à Pérouse et la Vierge et l'ange Gabriel sont face à face. Sauf qu'il y a probablement des colonnes, c'est assez difficile à voir, il y a probablement des colonnes qui les séparent. Donc ils ne se voient pas vraiment, au moins humainement. Et vous trouvez le même effet dans un tableau de, exactement de la même année de Francesco della Cosa, où la colonne, là, visiblement, sépare l'ange Gabriel et la Vierge. Dans un tableau peint en perspective, il y a un problème, parce que les assiettes qui seraient sur la droite ou sur la gauche du tableau devraient être représentées par des ellipses inclinées. Pour un spectateur qui se balade devant le tableau, ce ne serait pas supportable. Donc dans la scène, par exemple, les coupes, même celles qui sont aux extrémités de la table, sont représentées avec des ellipses horizontales. On triche avec la perspective centrale. Quand vous regardez un tableau peint en perspective, vous pouvez déterminer le point F, projection de l'œil du peintre. C'est le point de fuite des droites qui sont perpendiculaires au plan du tableau. Vous pouvez aussi déterminer un point F', qui est le point de fuite des droites qui partent à 45 degrés. Et vous obtenez donc une figure avec un triangle OFF' qui est rectangle en F, qui en O a un angle à 45 degrés, donc qui est rectangle isocèle, et finalement, la FF' représente la distance de, de l'œil du peintre au tableau. Vous pouvez donc parfaitement reconstituer la position de l'œil du peintre. C'est un Jean Pellerin, dit Leviator, qui a écrit ça en 1505, c'était un, un ancien compagnon de Louis XI. Un peu plus tard... Donc, Diego Velázquez peint les Ménines en 1756. C'est l'infante Marguerite entourée de ses demoiselles d'honneur. Et vous avez le point de fuite principal du tableau qui est dans le rectangle blanc où il y a un personnage. Et puis, quand vous regardez bien, vous, vous apercevez qu'à gauche de cette porte ouverte, il y a quelque chose. En fait, c'est un miroir qui reflète un couple. Et on comprend pas très bien ce qui se passe. Il faut faire un dessin pour comprendre que c'est en fait le reflet de ce que Velázquez est en train de peindre. Et le schéma est le suivant, vous voyez, le spectateur ou le couple royal sont à l'endroit indiqué par le point, et on regarde dans le miroir, qui reflète ce qu'il y a sur le tableau. Le plus extraordinaire trompe lœil que je connais, c'est peint par Andrea Pozzo, dans une église qui est proche de la librairie française à Rome, et il faut se placer en un point précis du sol pour voir le, le tableau au-dessus de soi. Si vous vous déplacez un peu, les choses commencent à vaciller, et vous avez l'impression que les, toutes ces magnifiques structures vont s'effondrer. Voici une peinture de Julien de Biver, un peintre de trottoir. Quand vous regardez ce, cette peinture sur le sol, vous ne comprenez rien. Sauf que si vous allez de l'autre côté, vous comprenez que c'est une créature de rêve qui est représentée avec son pied, qui a des dimensions extraordinaires quand on le voit de l'autre côté. C'est exposé en hommage à Georges Pérec, qui aimait beaucoup Antonello Messina. Il a même fait le, un roman, Le Comte d'Auttière. Ça, c'est le Saint-Jérôme, dans un décor tout à fait improbable. Et je vous rappelle que Pérec disait, un beauticien vaut mieux que deux Ribera.